Salut à tous, vous ne pouvez pas venir en Bretagne sans déguster le fameux beurre bordier, et pourquoi pas même le fabriquer ici à la maison bordier, en compagnie aujourd'hui de Marion. Salut Marion Bonjour Géry Tu vas bien Ça va et toi Ouais super, bah, écoute, euh, c'est toi qui fabriques ça du coup Oui, nous fabriquons le beurre bordier. Génial, à la framboise moi j'ai Oui, pu. à la framboise. Génial, on pourra le déguster Si tu travailles bien Géry <rire> Première étape Le lavage de main. Ah oui Et alors il fait combien de degrés là Là, il fait 14 degrés. Ah, ouais, donc c'est bien pour travailler. Oui, agréable. Et on va faire quoi du coup des Du coup, mots, on va hein taper des 125. Là, du coup, on a le poussoir. Donc, c'est comme ça qu'on va sortir les plaquettes. Tu vas appuyer tout doucement sur ta pédale avec ta jambe et du coup, ça va sortir le beurre. J'ai peur. Doucement Ouais. Mais donc, ça du coup, sort ça... Ah oui Oh la vache. Ok. Là. Et là, du coup, avec ta grille, tu vas venir couper. Ah, pour faire les plaquettes. Voilà, du coup, ça préforme. Là, du prendre coup, la tu main. pèses. Ouais. Pour voir si ta plaquette, elle fait bien 125. C'est bon. Et on met pas de gants. Non, on n'est pas obligé de mettre du gant parce qu'il vaut mieux des mains propres que des gants sales. Et c'est quoi les qualités qu'il me faut pour bosser ici, tu penses Il faut être rigoureux, ouais. dynamique et euh, être souriant, c'est très simple. <rire> c'est mieux. Faire le beurre avec le sourire. Ouais. Et là, je suis pas mal, non Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors là Alors du coup, on va prendre la plaquette devant soi. On va taper un peu les côtés parce que là, du coup, elle est déjà formée. On la tourne, on la rappuie un peu et on recommence un tout petit peu pour qu'elle ait une belle forme rectangle. D'accord. Et ta plaquette est prête. Comme ça Oui, voilà. Et toi, tu as appris ça où J'ai appris ça ici, on oh bon. est formé sur place. Et alors toi, comment s'organise ta journée de travail ici On est en deux équipes, donc du coup, il y en a une qui fait 5h30, 14h30. L'autre commence à 6h après et finit à 15h30. La deuxième équipe elle commence à 9h ou 9h30 pour finir à 18h ou 19h. L'avantage, c'est qu'on ne travaille pas ni le week-end ni les nuits changement de format Oui, nous passons au petit grammage. Ok. Donc on prend le beurre. Ouais. Nous et... allons commencer par le cône, le plus facile. Okay. Donc du coup, nous allons pencher les palettes, bien les incliner et appuyer dessus. Moi, bon, je fais que comme coup... toi. Hein. Ouais. Et tu changes comme ça de format toute la journée Toute la journée, on ne fait jamais les mêmes. Ah oui, on fait une petite pyramide. C'est ça. Comme tout à l'heure avec la plaquette, on va venir lui faire un petit cylindre. Oh là là, là, là. c'est laborieux. <rire> du coup, même chose, on lui appuie sur la tête et hop. Après... Et hop, tu fais un rond. Et le... ça, c'est quoi là Là, nous avons des tampons. Ah bon Donc, euh, chaque client peut choisir un tampon s'il veut. Et c'est qui vos clients alors Georges 5 à Paris. Ah bon Nous avons Meurice. Okay. C'est des grands clients. Donc, des grands des... restaurants. Ouais, gastronomie. Le beurre le plus prestigieux, c'est un beurre au safran que ouais. nous faisions pour l'Orient Express. Donc, ça, c'est le B de Bordier. B de Bordier. Et du coup, on va venir appuyer légèrement sur la pointe. Ouais. Et t'as ton B de Bordier. Et ça, c'est quoi Et ça, c'est le tampon pour le Georges 5. Tu vas prendre un beurre. Ouais que Tu vas mettre dans ton verrier. Ok. Et j'appuie. Et tu coup tu appuies. Waouh Et là, du coup, tu attends Georges oh. 5. Ça part sur le, la table du petit-déj de, de l'hôtel. Et oui, c'est ça. Et toi, comment tu te vois demain, Marion, ici dans cette entreprise C'est euh, quoi l'évolution possible On aura une future machine, parce qu'on a déjà une machine, ouais. et je suis pilote dessus. Et Super. du coup, euh, avoir la deuxième, ce serait bien encore. Euh... Là, nous allons emballer le verre. On va rabattre, du coup, on va tourner, ouais. tout en serrant la plaquette, pour okay. que du coup, ce soit bien maintenu dans le papier. Hop, du coup, on la soulève et on remet en dessous. Hop, nickel Après l'emballage, nous allons faire l'étiquetage des plaquettes. On prend l'étiquette et du coup, on vient la centrer au milieu okay. pour pas que ça dépasse de chaque côté. Bon Marion, je crois que j'ai bien bossé, là. J'ai droit à ma petite cartine, non Oui, t'as très bien bossé, on va pouvoir aller la prendre. demi selles, je suis bretonne. Grand vite, ici, on travaille qu'en journée. Moi, je travaille au beurre, mais tu peux venir aussi au fromage si tu veux. Mmh. Marion, ton job, c'est du bonheur en barre. Merci beaucoup pour la découverte aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir aidé. Ouais, donc ça, c'est framboise, c'est ça Oui, beurre à la framboise wow, et super, beurre demi-sel. Bon. Oh, et moi, je savais pas qu'on tapait le beurre, donc maintenant, je sais. Oui. C'est pas évident, mais... C'est accessible à tous. Quand tout même. le monde peut le faire. Ouais. En tout cas, si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, tapez le beurre dans l'équipe de Marion. N'hésitez pas à postuler. Il recrute. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, Marion, likez like la vidéo, vidéo et, et abonnez-vous. Abonnez